Jeudi 27 avril, émission radar numéro 14. Franchement, c'est bien dit. C'est vrai Oui, mais t'as pas autre il y a, y, a y a chose à lui dire, dire, parce que, que moi, ce que j'aime... Non, on commence alors. Non, non, pas recommencer, oui. le, moi, ce que, que j'aime bien... Ce que j'aime bien avec Jean-Baptiste, c'est oui. quand, quand il commence à nous parler ah, des animaux, il, y a ah. il commence il y a à élargir le sujet, ah, oui. l'amour universel. Oui alors justement, voilà. oui alors donc là moi je commençais par ça, finalement je devrais donc, le dire à la fin, mais on fait un grand rassemblement et ça rentre tout à fait dans le dans attends, les attends, thèmes qu'on aborde. Attends, attends, je vais essayer de Oui. <de> Oui, donc euh, on peut continuer. De toute façon, tout, tout, tout, on, on parle du coq à l'âne, mais on, le, le coq est aussi important que l'âne, la girafe aussi, la baleine aux yeux merveilleux, pour lesquels d'ailleurs a eu le non. béguin, euh, celui qui a, ce qu a fondé Greenpeace et ensuite Père, de Paul Watson. L'anecdote, c'est que quand il a vu une baleine se faire harponner et puis mourir sous ses yeux, il était un jeune adolescent et là, il s'est dit Je m'engage pour l'environnement parce qu'il a vu dans les yeux de la baleine la souffrance et la peur. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc on est avec lui là-dessus dans, dans toutes les luttes de, de, de gens comme ça qui se battent pour, euh, comme, comme nous, pour l'environnement, le social, la paix dans le monde, le respect humain et animal. Alors à ce propos, on fait un grand rassemblement le 14 mai au mur de la paix pour la non-violence. Non 14 mai Mur de la paix, 15h18h, à Paris, pour la non-violence. Alors, il faut dire que la, la violence, la non-violence, ça concerne toutes les violences, c'est-à-dire, violence politique, économique, euh, domestique, euh, la violence euh, relationnelle entre un homme et une femme, euh, femme-femme, homme-homme, hein Ben oui, oui, oui, oui, oui, oui tout, tout, toute la violence, la pédophilie, tous les crimes possibles, euh, chaque jour, tout, tout ça, ça appelle une non-violence, et, et la racine euh, plonge, euh, pour, pour, pour régler ce problème de non-violence, les racines vont jusqu'à l'éducation de la famille et à l'église. Ils sont quand même dans une république. Qu'est-ce qui a marqué sur les jolies mains d'Asna C'est la main qui parle d'Asna. Ah oui, c'est joli. Et donc, qu'est-ce qui a marqué Magnifique. Voter sans truquer. Voter sans truquer. Et alors, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est-à-dire que hier, hier 26... Ah oui. Pour l'Oriental. Alors, hier 26 avril, vu qu'aujourd'hui bah, on est jeudi 27, donc c'était mercredi, et j'ai deux amis qui sont venus me, me rejoindre sur la place de la République. Euh, Pierre Méraschkowski, que l'on attend, et euh, Marc Gady, qui est en train de tenir euh, son portable et qui, qui fait l'enregistrement à la fois vidéographique et audio de cette émission. Et on s'est réunis place de la République par rapport au 31 31e anniversaire de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl. Et c'est très important parce que l'an dernier j'avais croisé Jean-Luc Mélenchon avec les gens de sortir du nucléaire. Euh, donc euh, l'enfumage complet depuis des décennies de la sortie qui n'a jamais fermé aucune installation nucléaire, ça il faut bien le rappeler. Et cette année, ben, il n'y avait personne sur la place de République à part nous, à part les gens du réseau zéro nucléaire, qui militons pour le vital arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Je dis bien de toutes les installations nucléaires, cest je ne parle pas des 18 centrales nucléaires, des 58 réacteurs nucléaires, je parle de toutes les installations nucléaires, parce qu'en France, il y a une galaxie, une flopée d'installations nucléaires, euh, dont certaines... Euh, peuvent être même secrètes, vu que les manipulations sur le plutonium pour fabriquer des armes, euh, tout n'est pas déclaré au peuple. Et par rapport à ça, je, je voulais, je suis venu avec un, un, un livre qui pour moi une histoire. C'est le livre de Vladimir Tcherkov, Le crime de Tchernobyl, sous-titré Le Goulag nucléaire. Alors pourquoi je dis que ce livre a une histoire, c'est que moi, je connais personnellement. Vladimir Tcharkov, que c'est quelqu'un que pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que est, c'est quelqu'un, déjà c'est un très bon écrivain et humainement c'est quelqu'un de très intéressant et j'ai lu son livre, c'est qui qui est, est un pavé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trois lignes, c'est vraiment très construit et très bien documenté. J'ai lu son livre au chevet de ma sœur Catherine, il y a dix ans, qui était à Curie, en train d'être bouffée par un cancer généralisé en 2007. Et donc j'ai lu ce bouquin au chevet de ma soeur. Il y a énormément de monde qui sont morts suite à Tchernobyl. Alors il y a les morts directes, les morts officielles et les, et les morts réelles. Tchernobyl aujourd'hui, 31 ans plus tard, c'est plus d'un million de morts. Il y a des gens qui pensent que c'est même, ça pourrait même tourner aux alentours. Un million deux mille, un million Dans la fédération de Russie, Poutine, un homme qu'admire le grand anti-nucléaire Jean-Luc Mélenchon, Poutine a supprimé les allocations aux liquidateurs. Des gens qui sont bouffés, des gens qui des fois on voit l'os, le muscle est bouffé. Ils pourrissent debout, les pauvres gars. Ils ont même plus de pension. Ils n'ont plus rien. Il faut bien voir que ça, cette ignominie, ce n'est pas une ignominie d'un régime communiste finissant, d'une dictature communiste, non, cette ignominie, c'est l'ignominie globalisée, accompagnée par les Nations Unies. Parce que l'AIEA a contraint les autorités soviétiques, pour leur venir en aide, à mentir sur les conséquences, de Tchernobyl, parce que c'était l'ensemble du lobby nucléaire planétaire promu statutia statutairement par l'Agence internationale à l'énergie atomique, l'AIEA, qui était en cause. C'était toutes les activités nucléaires qui étaient en cause à travers la catastrophe de Tchernobyl et à travers toutes les catastrophes nucléaires. Et à ce propos, je veux vous lire un extrait de ce livre. Euh, Vladimir, à un moment, nous parle d'un communiqué commun à l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé et l'AIEA, l'Agence Internationale énergie Atomique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un accord unique qui a été signé en 1958, ça, ça fait partie de, de, de, de cette saloperie de « Atom for Peace euh, ». L'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, ne peut pas communiquer sur les conséquences sanitaires d'une catastrophe nucléaire, parce que contractuellement, euh, elle est obligée d'avoir l'accord de l'AIEA. C'est comme si un cigarettier était euh, euh, obligé de donner l'accord à l'OMS. L'OMS voudrait parler des cancers du poumon et à la cigarette. Et il y aurait un, un lobby onusien des cigarettiers tu qui dirait non, non, t'as pas le droit d'en parler. Euh, joker. Alors pourquoi ils ont ce joker Ils ont ce joker grâce aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que cette agence est tout en haut de l'organigramme de l'ONU et elle ne dépend que de ces cinq membres permanents qui sont tous des terroristes nucléaires. Parce que c'est la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis et la Russie. Et donc ces gens-là ne peuvent continuer à entretenir et à posséder des arsenaux thermonucléaires qu'à condition qu'il y ait des activités nucléaires. Et donc l'article 2 de l'AIEA stipule qu'on va... Euh, je m'excuse deux secondes, Fabrice, je m'excuse, je suis en direct et je te, je te prendrai tout à l'heure. Euh, donc, cette agence, elle stipule dans son article 2 que ils vont tout faire pour hâter le développement et faire la promotion du nucléaire partout dans le monde pour la santé, la prospérité et la paix. Donc, l'ONU se préoccupe, préoccupe de notre santé, de notre prospérité et de la paix. Et donc voilà, voilà ce qu'ils ce, ce, ce qu écrivent à l'ONU par rapport à Tchernobyl. En ce qui concerne les incidences sur l'environnement de la catastrophe perpétuelle de Tchernobyl, les rapports des scientifiques sont également rassurants, car leur évaluation révèle qu'à l'exception de la zone fortement contaminée de 30 km autour du réacteur toujours interdite d'accès, de certains lacs fermés et de forêts d'accès limité, les niveaux de rayonnement sont, pour la plupart, redevenus acceptables. Dans la plupart des zones, le, les problèmes sont économiques et psychologiques, pas sanitaires ni environnementaux, déclare M. Balonoff, secrétaire scientifique du Forum Tchernobyl, qui participe aux initiatives visant à un retour à la normale depuis la catastrophe. Bon, on a tout dit, euh, on sait très bien qu'il ne faut pas parler radiation, il faut parler contamination. Ce sont des, des poussières qui sont des petits poisons simplement chimiques avant d'être des poisons radiologiques. Le plutonium est un poison chimique avant d'être un poison radiologique. C'est-à-dire que si vous ingérez du plutonium, c'est la toxicité, ce n'est pas c'est la toxicité chimique et ce, ce, ce ne sont pas les radiations de, de, de ce petit agrégat de plutonium. C'est simplement parce qu'il fait partie des métaux lourds, il est fortement réactif, il va perturber complètement le fonctionnement physiologique et un homme admis en pleine santé avec l'équivalent d'un millionième de grammes, va crever en une semaine. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on a eu du plutonium de Tchernobyl jusqu'en région parisienne et c'est pour ça que quand je parle de, de, de ma soeur Catherine qui est, qui est morte en 2016, en 2007, et de mon père qui est mort en 2010, je parle de choses concrètes, c'est-à-dire je parle de tous ces morts qu'on ne peut pas comptabiliser parce que sur les radionucléides, il faudrait faire ce qu'a fait l'anatomopathologiste Yuri Bandajevski, qui a failli crever en prison parce qu'il il, il a pris les organes de centaines d'enfants morts en Biélorussie, il les a passés au mixeur... Et puis après, il a, il a fait des analyses chimiques pour déterminer comment les radionucléides se concentraient dans les organes. Et il a découvert, chose assez extraordinaire, parce qu'à chaque fois, on vous parle du cancer de la thyroïde, on vous parle de l'iode. Mais ce que les gens ignorent, c'est que c'est le césium, le césium 137 qui tue le plus. Et que les maladies euh, induites, radio-induites, qui tuent... Le plus ne sont pas les cancers, c'est-à-dire que ce putain de césium vient se concentrer dans les fibres musculaires et notamment les fibres du cœur, les fibres cardiaques. Et en Biélorussie, les enfants sont malades du cœur comme des gens de 60 ans qui bombarderaient, qui fumeraient des clopes et qui mangeraient de la viande rouge. Et donc, les vieux le disent eux-mêmes, il n'y a plus de jeunes. Les gamins ne peuvent pas courir après un ballon parce qu'au bout de quelques pas, ils sont essoufflés. En Europe actuellement, en Biélorussie, il y a 800 000 enfants qui n'ont qui pas de jeunesse dont la santé est pourrie, c'est un problème européen. Alors aujourd'hui, les gens, vous, vous pensez à quoi À vous élire un nouveau roi Mais je vous emmerde. Je vous emmerde profond. Parce que la santé, de, de, votre santé, la santé de vos enfants, c'est ça qui est en jeu. Et les deux candidats, ils sont quoi Ils sont tous les deux pro-nucléaire. Ils sont tous les deux pro-nucléaire. Et donc, on est vraiment euh, dans, dans un enfumage réellement criminel, mais qui n'est pas particulier à la France. C'est-à-dire, il faut arrêter de se regarder le nombril et se dire, oh, la France va mal, tout va mal. Non Ces choses-là sont décidées. Il n'y a, a pas fatalitas. Hein. On n'est on pas chéri-bibi. On chéri ne va pas se dire, on va, ne on, on va pas non plus se frapper la coupe et essayer de, de croire à une espèce de responsabilité collective, comme, comme font tous ces pseudo-environnementalistes qui te disent, euh, vas-y, arrête de manger de la viande, fais ceci, fais cela. Euh, si le monde va mal, c'est de ta faute, c'est parce que tu consommes mal. Mais est-ce que c'est votre consommation qui va changer ce que font les industriels Est-ce que c'est moi qui vais décider de ce que va faire Macron Mais non, mais non Et ce n'est pas moi qui vais décider des non-choix qu'on me propose. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser. On veut, vous rendre, on veut rendre les Français coupables de ce qui se produit aujourd'hui, alors que ce qui se produit aujourd'hui a été fomenté contre eux. Et on les dresse les uns contre les autres. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que moi, quand je suis venu dans le métro, je suis arrivé en retard. Pour, pour Ali, parce que, tiens, prends la pancarte d'Ali, ces hein? jeunes-là, ces jeunes, pour tout le monde se fout, on n'en a rien à foutre d'Ali, on n'en a rien à foutre, Ils, on, va, on va les décapiter, mais on, on s'en va les couilles, qu'est-ce qu'on qu qu en a à foutre de ces jeunes Et qu'est-ce que fait le gouvernement français Eh bien, il fait des gros contrats avec l'Arabie Saoudite, hein? et puis qu'est-ce que va faire le gouvernement français, là, après 2017 Il va rétablir la peine de mort, pour acte de terrorisme, hein? parce, que, parce que le traité de Lisbonne le, le permet, voilà c'est pas autre chose. Donc, il faut, faut vraiment parler des problèmes parce que qu'on est dans une dictature de non-choix, mais la dictature, elle va jusqu'au bout. La dictature, elle dispose du citoyen. Dans une démocratie, c'est le citoyen qui dispose du politique. C'est le citoyen qui dit aux politiques on va faire ceci, on va faire cela, je veux ceci, je veux cela. Aujourd'hui, on te donne. Démocratie, pouvoir du peuple. Eh bien. Il n'y a plus de pouvoir du peuple, il n'y a même plus de contre pouvoir. Aujourd'hui, l'ensemble de l'opposition institutionnelle en France est l'opposition institutionnelle choisie par le pouvoir. Moi, j'ai mon compte Facebook bloqué. J'ai un ami Richard Grecq à son compte Facebook bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a dit le voyou Xavier Renaud, le mec qui vendait des t shirts et des badges Nuit Debout, hein, qui a volé des milliers d'euros au réseau sortir du nucléaire, hein, qui, qui, qui, qui appelait à voter au premier tour. Hein, et l'escroc le, Yanis Yulantas, hein, l'entrepreneur audiovisuel, pseudo-anarchiste, qui pareil a appelé à voter au premier tour, anarchiste de mes couilles, un anarchiste qui appelle à voter, mais franchement faut arrêter. Et ben ces gens-là, ils ont dû nous signaler, Robert Gray et moi, hein, parce qu'on pourrit le monde. Pareil, quand je dénonce l'esclavage moderne hein, et la loi OACAS, et tous les branleurs là, de, de, de chez Emmaüs qui exploitent les, les, les plus fragiles d'entre nous, eh bien c'est sûr, il faut le bloquer, ce Roger Nimot C'est un putain de terroriste de merde. Qu'est-ce qu'il veut Il veut changer le monde Mais on l'emmerde, Mélenchon emmerde les gens qui veulent changer le monde. Qu'est-ce qu'ils pensent, les gauchistes Mélenchon Ils pensent que c'est de la merde. Il va leur écraser la gueule. Parce que Mélenchon et Marine Le Pen, c'est le même combat. Ils, veulent, ils sont contre le peuple, ces gens-là. Ils sont, ils sont pour cultiver les différences et pour dresser les gens les uns contre les autres. Ils ne sont pas contre le nucléaire. Les gens qui étaient antinucléaires de manière électorale, c'est bizarre, là au deuxième tour ils se posent la question de pour qui ils vont voter c'est deux pro nucléaires les gars, réveillez vous arrêtez de raconter n'importe quoi se la seule chose à faire c'est de voter blanc, pourquoi parce que si on vote pas blanc, eh ben Macron va faire 60 Marine va faire 40, si on vote tous blancs, Macron il fera 30 et Marine fera 20 et le plus grand parti de France je vais vous dire quel il est, il est sorti des urnes au premier tour un quart, un français sur quatre n'a pas voté ou a voté blanc. Un français sur quatre, on est le plus grand parti de France. On est les gens qui refusent le système. Voilà, on a fait mieux que Marine, on a fait mieux que Macron, et personne ne parle de nous. Eh bien, Radio Radar en parle. Je dis bravo à tous les gens qui ont voté blanc, à tous les gens qui se sont abstenus au premier tour, parce qu'ils sont la majorité. Ils sont le peuple, et nous vaincrons, et nous allons vaincre au second tour, soit en nous abstenant, soit en votant blanc. Parce qu'il n'est pas question de faire des non-choix. On ne va pas me faire manger une merde pour une autre, et on ne va pas me dire, finis ton assiette. Non Ça, c'est ce que veulent tous les pseudo-anarchistes, tous les gens qui travaillent pour cette opposition institutionnelle. Qu'est-ce qui se passe Par qui a été financé Mélenchon Il a été financé par une grande banque. Par, par une grande banque de quoi Une grande banque solidaire, qui a des centaines de millions d'euros d'avoir immobilier. Hein les mêmes qui finançaient Pierre Rabhi pour occulter les François Partant, pour ne pas parler de la vraie décroissance, hein pour essayer de substituer euh, euh, à la permaculture... Euh, une espèce de, de, de, de philosophie anthroposoph anthroposophique euh, de, du, du merveilleux qui va faire pousser par le biodynamisme des petits légumes bien comme il faut, sous tout rapport. C'est honteux, c'est honteux. Moi, moi je, je pense qu'il vaut mieux que je laisse la place au feuilleton de Pierre Merachkowski parce que sinon je vais, je vais squatter le micro et c'est pas démocratique. <rire> On a un partage là en direct de JC Petit, donc c'est le premier partage de notre vidéo. Merci JC Petit. Donc je, je tends la perche à Pierre. Au docteur Pierre. Est, ce qui est bien, c'est le silence aussi. Ah oui Moi j'ai des questions à poser parce que tu as dit plein de choses. En attendant, si tu veux. Moi je ne sais pas comment... Je sais pas si tu peux arrêter, euh, clair euh, du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible. Si au Japon, la, la ah, catastrophe, que tous les réacteurs étaient arrêtés. Ouais, oui. Est vrai. Alors, oui, ça, ça donc, doit être possible. Il doit y avoir, euh, mais euh, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Et s'il faut rouvrir les centrales au charbon, il y a aussi la, la question. C'est le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont conjoints. Ils fonctionnent l'un ne de peut de pas de fonctionner de sans l'autre oui c'est le même euh, voilà. et pour avoir de, du nucléaire militaire il faut avoir du nucléaire civil donc la question, c'est quand est-ce qu'on va se passer du nucléaire militaire Tout le, tout le nucléaire est militaire, parce que les réacteurs voilà. ont été conçus pour fabriquer du plutonium. Bah oui. Est le ça, est ben de la question, c'est oui, un le spécialiste. Le réacteur numéro 4 de Tchernobyl est un réacteur RBMK à eau bouillonnante, qui voilà. sont des réacteurs dits bon. plutonogènes, donc spécialement faits pour fabriquer du plutonium. Et ce que, de je, ce que je dénonce, c'est que la technologie d'une centrale nucléaire, c'est la technologie d'une cocotte-minute qui euh, produit de, de, de de, de, des vapeurs sous pression, de, de la vapeur d'eau sous pression, qui fait tourner une turbine, hein, euh, et euh, cette turbine, elle produit de l'électricité. C'est-à-dire que, si on regarde bien, euh, la centrale nucléaire, c'est comme la, la locomotive à vapeur par rapport à un TGV, il est... Qui, qui fonctionne à, à l'électricité aujourd'hui. Un, aujourd un TGV, il, il voilà. consomme 8 mégawatts d'énergie nucléaire. Donc, au lieu de produire de la vapeur qui fait tourner euh, une turbine euh, pour fabriquer de l'électricité, on est capable de fabriquer les, les, la pile à combustible. Théoriquement, elle fabrique directement de l'électricité. Il n'y a pas autant de perte d'énergie. Le rendement est largement supérieur. Quand la il faut l'hydrogène voilà. il faut, il faut et, et l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Les... Si l'hydrogène, c'est facile à, à utiliser. c'est les... Les, les Avec les marées, tu utilises oui. les marées et tu utilises des. Qu'est-ce Le... des... que je dis Anode-cathode, anode, euh, euh, anode, cathode, tu fabriques un, un, un, un flux électromagnétique qui produit de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, elle est dans l'eau de mer. Il y a des milliards de tonnes il de, de, y a de l'énergie à profusion en hydrogène et euh, euh, bon c'est illimité et euh, bon, malheureusement mais, euh, euh, le plus le, le on a on ne veut pas développer des énergies propres euh, en tous les cas on préfère garder garder le nucléaire parce qu'il y a le nucléaire, nous, le nucléaire militaire moi, voilà, est, au lieu du si nucléaire fait, civil il y a des cosmétiques, pas, le maquillage Chez nous, on dit, est, ah, euh, Oh, beau. Beau. Situation vide. Oh, oui, prends ça, Marc, c'est beau ça. Magnifique. Oui. Une un tu peux refaire de bons. Oh, en fait, il en profite, il en profite. Oh, il masse sa va. main. Voilà. Il lui fait un... Ça, ça veut dire bonjour. Il masse sa main, il la réembrasse. Oui. A... Oh là là. <rire> magnifique. Ça, c'est super. Tiens, je m'en bats. C'est un problème de personne. personne. J'aimerais entendre le feuilleton. Oui, le feuilleton. Ce n'est pas un problème de personne. Non, je le fais exprès. Ce n'est pas un problème de personne. Lui, l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là Je ne vois pas d'intérêt d'attaquer quelqu'un nominativement. Le nominatif n'existe pas. Car le nominatif est prisonnier de son passé, du présent et du futur de son propre espace-temps. Donc il est particulièrement ridicule de s'en prendre à un individu. Moi je suis là pour m'en prendre à des idées. Lui, l'autre. Quelles idées Lui. Je ne sais pas quelle est l'idée, l'important c'est d'avoir une idée. Lui, l'autre. Mais dans ce cas-là, les fascistes vont te massacrer et te tueront. Lui. C'est pas très honnête de parler des fascistes à propos d'un conflit privé. Lui, et l'autre. Il n'y a pas de conflit privé. Lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là Elle. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Lui, l'autre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Lui, l'autre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Lui, lui ce n'est pas un problème de personne encore une fois, c'est un problème d'idée. S'en prendre à quelqu'un le nommer, c'est la pire des choses. Et laisser entendre en fait que la personne serait manipulée par des banques. Dans ce cas-là, on rentre dans le dans le complexe du complot et c'est qui les banques? Lui, l'autre. Tu vas me traiter dans le système. Lui, je n'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Lui, l'autre. Pourquoi tu parles des banques? Lui, c'est pas moi qui ai parlé des banques, c'est toi qui as commencé à parler des banques. Lui, l'autre, je n'ai pas parlé des banques. Lui, si tu as dit qu'il était manipulé et payé par les banques, et c'est pour ça qu'il avait qu'il m'avait empêché de parler. Lui, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Elle, foutait le camp. Lui, l'autre. Elle, foutait le camp. Slogan dehors. con assassin, la France aux Français. Slogan assassin, Viêtcon aux Français. Lui, l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là Rien. Lui. Je crois qu'on aurait dû s'occuper des nouilles. Toi et moi, nous ne font pas prof, prof, prôner le bonheur de l'humanité et refuser de tenir compte du désir des autres. C'est sûr, elle avait envie de manger des nouilles et nous n'avons même pas été capables, toi et moi, de surveiller de la cuisson des nouilles. C'est vrai, je reconnais toutes les questions d'énergie, d'espoir. Les communistes ont perdu le mur de Berlin, mais nous, encore une fois, nous sommes incapables de prendre en compte le désir des autres. Lui, l'autre, c'est qui les autres Lui, les autres, c'est simple, c'est celle qui nous entoure, qui nous aime. Lui, l'autre, qui nous aime. Lui, l'autre, t'aurais pas une bière, elle, non. Tu les as toutes bues, lui, l'autre, elle, oui, lui, nous ne nous aimons pas, nous ne nous aimons pas, nous ne aimons pas, lui, l'autre, qui ça, lui, elle souffre, elle est malheureuse, elle, j'en ai marre, tirez-vous, elle, tire-toi, full camp, tu viens ici pour voir boîte des bières, pour que je te paye ton abonnement, 18G, internet, lui, l'autre, ça y est, elle va encore prendre la tête, lui, tu veux que je m'en aille, lui, tu veux que je aille tout de suite Viette, comte, assassin, la France, le français. Lui, tout à l'heure. Lui, l'autre. Elle ne parle pas de toi, elle parle de moi. Elle. Tu es là, tu n'es plus là. Il dit qu'il veut coucher avec moi. Et puis ensuite, il dit qu'il ne veut pas plus coucher avec moi. Qu'est-ce que vous voulez Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez Lui, je suis désolé, je te demande pardon, je ne voulais pas. Les nouilles, tes nouilles. Elle, tout est absurde. Définitivement absurde. Ma mère, elle a maladie d'Alzheimer. Lui, ce n'est pas si grave, elle est peut-être heureuse. Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, je ne parle pas de sa mère. Lui, l'autre, tu parles de qui Lui, je parle d'elle. Lui, l'autre, je croyais qu'il tu de sa mère. Tirez-vous, tirez-vous. Elle, dit. Elle ne parle pas de toi, elle parle de moi. Elle, tu es là, tu n'es plus là. Il dit qu'il veut coucher avec moi. Et puis ensuite, il dit qu'il ne veut pas coucher avec moi. Qu'est-ce que vous voulez Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Lui je te répète, c'est pas un problème de personne. On n'a pas attaqué les personnes de médiatiquement Parce que si on attaque les personnes médiatiquement, ça signifie qu'on fait une liste. Et si on fait des listes, ça sous-entend que, que c'est les patrons, que c'est les banques qui font des listes. Que ça ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les banques nous dominent Lui, j'ai pas dit ça. Tu mélange tout. Si, tu l'as dit. Lui ou autre. Non, je l'ai pas dit. Lui, connard. Elle. Tout est absurde, définitivement absurde. Ma mère a la manière des Lui. C'est peut-être pas si grave. Elle est peut-être heureuse. Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, je ne parle pas de sa mère. Lui, l'autre, tu parles de qui Je parle d'elle. Lui, l'autre, je croyais que tu parlais de sa mère. Tirez-vous, tirez-vous. J'aimerais faire quelque chose pour toi. Lui, on va verser des vignettes dans nos assiettes et comme ça, tu t'iras bien. D'accord Tu es d'accord Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, sa mère n'est pas malheureuse. La destruction de la mémoire rend accessible un meilleur monde. C'est comme Facebook. Se faire virer de Facebook, c'est pas si grave On s'en fout de Facebook Elle, je suis pas inscrit sur Facebook, j'ai aucune envie de m'inscrire sur Facebook, je me fiche de votre Facebook, je voudrais qu'on me laisse vivre Laissez-moi vivre, s'il vous plaît, laissez-moi vivre Elle, tout est absurde, sans sens, tirez-vous Lui, j'ai honte Lui, l'autre, honte de qui De toi De moi De nous De Joseph Lui, Joseph le petit Jésus Non Caline, crétin oui, je ne te demande pas pardon, j'aurais voulu t'aider, je n'ai pas pu t'aider, nous ne pouvons pas nous aider. Mais l'idée est plus forte que nos espoirs, le mur de Berlin s'est écroulé, mais l'idée communiste ne s'intègre pas dans un territoire. L'autre, tu nez qu'une prétention. un complot. Il y a un complot. Lui, l'autre. Tu penses que ton malheur est au-dessus des autres, donc tu te mets au-dessus de Dieu. Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, nous avons mal agi. Je crois que nous avons mal agi, toi et moi. Si nous ne sommes pas du même bord politique, puisque tu crois, tu, puisque toi, tu crois à un ordre naturel, préexistant à la société du spectacle, et moi, je ne crois pas à cela. à aucun ordre, ni naturel, ni surnaturel. Mais en tout cas, nous aimons l'humanité, mais nous détestons les gens. C'est terrible, nous décentrons les gens, puisque nous ne sommes même pas capables de servir les nouilles dans l'assiette. Lui, l'autre, t'inquiète pas pour elle, elle n'est pas malheureuse. Elle vient juste de recevoir son avis d'imposition pour l'année civile en cours. Merci. Bon bah, Merci Pierre. On a reçu notre, notre avis d'imposition. Pour l'année euh, civile, si la, la civile en cours, je ne sais pas si c'est l'année révolue ou celle à venir, Pierre Je ne sais pas, c'est la phrase que j'avais écrite. envers cette soirée que j'avais passée à Joie et qu'elle avait la même femme. Mais peut-être qu'elle ne l'avait pas dit, l'année civile en cours, je ne sais pas c'est-à-dire, le, le texte, je le réécris en même temps euh, que je parle à la radio. Alors, je suis traversé d'impressions euh, qui me dépasse. Et je pense qu'il faut euh, faire attention. Parce que, euh, je ne sais pas, si on commence à nommer des gens, euh, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais ça, on peut diverger là-dessus. Hein. Je n'ai pas imposé ce point de vue. Mais je pense que nommer quelqu'un, c'est surtout par écrit, même sur Facebook. Nommer quelqu'un par écrit, euh, c'est d'ailleurs c'est pour les siècles des siècles, puisque moi je crois que l'écrit oui. est éternel. Donc nommer quelqu'un, c'est une grande responsabilité, c'est dire que cette personne est au-dessus de nous, oui. pour ceux qui sont croyants au-dessus de Dieu, pour ceux qui sont Mélenchon, au-dessus de Mélenchon, euh, donc c'est pas possible de mettre quelqu'un au-dessus de nous. C'est pour ça que nommer quelqu'un par écrit, c'est une responsabilité que moi je ne peux pas assumer. Bon. moi je ne nomme pas les gens par écrit ah non, les gens qui nomment les gens par écrit je ne sais pas, ils ont qu'à continuer mais qu'ils ne me demandent pas, moi, de les nommer par écrit parce que ce n'est pas possible ce n'est pas possible de nommer quelqu'un par écrit ce n'est pas possible, ah, dans oui. mon point de vue de mon, de mon point de vue, moi justement c'est ce que je vais faire parce que j'estime qu'aujourd'hui on est arrivé à une radicalisation institutionnelle et médiatique qui nous jette ses fruits pourris au visage et je voulais parler parce que moi, jeudi dernier on était le 20 avril, et quand je suis rentré chez moi je prends mon appareil, je vide les photos à la fois pour du rassemblement pour Ali, de, de Radio Radar. Et, et qu'est-ce que je vois sur Facebook Je vois mon ami Nelson qui, est, qui, qui tient un, un restaurant de sushi sur les Champs-Élysées qui m'explique qu'il est bloqué dans le restaurant par la police, qu'il y a des coups de feu de tous les côtés. Et donc en direct, hein, j'ai fait parce ça. Passé, voilà, voilà. Alors, et donc je, je, voulais, je voulais en parler parce qu'il parce que y a un, un policier qui s'appelle Xavier. Jugelet, qui a été assassiné ce soir-là, oui, il a été assassiné, il a été tué froidement, il s'est pris une balle, il a été assassiné. Et je veux en parler parce que les fruits pourris des médias et des institutions, c'est justement de, de voir pleurer un Bernard Cazeneuve et un Hollande qui prennent des mines euh, euh, profondément attristées de, de l'assassinat la, de, de ignoble de, de ce policier. Et bien, moi, j'éprouve exactement la même tristesse qu'après l'assassinat de Rémi Fraisse. Celui d'Adama Traoré et celui de Shaoyo Liu. Et donc, il y a. Et là, je suis heureux de nommer ces gens-là. Je suis heureux de les nommer parce que, justement, je les place au-dessus de tous ces gens qui essayent de se placer au-dessus de nous. Et qui essayent de nous faire croire qu'il y a des bons assassinats et des mauvais assassinats. Des gens qu'on peut tuer euh, parce qu'après tout, bah, Adama, c'est sûr, il, il était un peu noir. Euh, Liu, il était franchement chinois euh, Rémi, ça avait l'air d'être une espèce de, de, de, de gauchiste de... C est, c est, ces gens-là qui... oui, mais il y en a plein, mais effectivement mais aussi, aussi les gens qui n'ont pas été tués, qui ont été blessés euh, comme, comme le le, le, le jeune Amine, Amine, Amine Mansouri Amine Mansouri, 14 juillet, 14 juillet 2015, je me souviens quand je suis allé au rassemblement à Argenteuil pour ami de Montsouris qui a été traîné par ses copains jusque chez son père qui est travailleur social parce que s'ils n'avaient pas fait ça il serait mort d'une hémorragie interne. Il a été tiré comme un lapin par un policier avec un LBD 40 dans le ventre. Ce qui fait qu'il a eu une putain d'hémorragie interne, il a passé trois heures sur le billard. Et donc là je veux citer les noms, je veux citer les dates parce que c'est important, c'est important de dire attention. Je ne veux pas rentrer dans cette société qui considère qu'il y a des bons et des mauvais assassinats. Quand je parle des morts de Tchernobyl, je parle aussi des morts de Fukushima. Je parle des morts qui sont tuées par les États. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État est un monstre. Et lui, effectivement, c'est un monstre abominable. Abominable. Et ce monstre, il n'est pas français, il n'est pas russe, il y a, aucun État n'est bon aucun État n'est bon. Tous les États tuent les peuples. Après, les banques, je suis tout à fait, fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Moi, j'ai vu la caricature... Excuse-moi, oui. sur ce plan, c'est pas Pierre, c'est lui l'autre qui l'a dit. Ah oui, c alors... Avec... Il y a lui et lui l'autre, j'insiste. Ah, ah d'accord. Donc qui les gens. Donc, il y a lui et lui l'autre. Et lui et lui l'autre, c'est pas la même personne. Non, alors je, je vais dire, le, le, le, avec le texte que nous a lu Pierre, non, effectivement. Donc avec lui l'autre Je suis d'accord avec lui l'autre Il y a lui et lui l'autre Mais c'est lui l'autre C'est lui l'autre qui l'a dit Donc voilà Donc Je suis d'accord avec ce qui est dit C'est à dire qu'on est actuellement Dans Moi c'est ce que j'appelle Une solidarité sélective C'est à dire qu'on a Des indignations Mais de manière sélective C'est à dire que un policier meurt, il euh, y a le mec qui lève, pleurer, le carton pleurer. Il y en a un, il pourrait être musulman, ou même il est déséquilibré. Regardez, le type qui a tué le policier, c'est un déséquilibré. C'est un déséquilibré. Ses proches le disent, il avait un pet au casque, tu vois, c'est terrible, c'est-à-dire que lui aussi est, est, est victime. Mais de voir une société qui récupère l'acte d'un déséquilibré, qui tue un policier et en blesse d'autres, pour l'instrumentaliser en une espèce de fait politique, c'est ça qui est ignoble, c'est ça qui est ignominieux. C'est-à-dire que, les, les, en ce sens, le, cette société, les médias et les politiques, de parler de, de ce qui devrait être un fait divers et d'en faire une espèce de, de chose emblématique qui, on le sait, a permis à Marine Le Pen de prendre plusieurs points, électoraux. donc c'est pas anodin ça n'a rien d'anodin, c'est extrêmement grave et quand je parle de Robert Gray en citant le nom et quand je parle de Facebook, c'est vrai, je, ce n'est pas après Facebook, j'en ai, Facebook est une entreprise commerciale, par contre que des gens puissent signaler d'autres gens parce qu'ils appellent de manière cohérente à ne plus participer justement à, à ces ignominies qu'organise l'État. que sont les élections, c'est non choix attention, quand pour être candidat dans le cadre de la Constitution de la Ve République, il faut être coopté par 500 élus. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut être candidat. Et donc, obligatoirement, vous n'aurez pour choix que les choix qui auront été pré-triés par le système. Donc, il s'agit de non-choix. Et, et effectivement, ces gens-là ont des noms. Et il est important de dire, dire qu'un chat est un chat et un chien est un chien. Voilà. Et pour moi, c'est ma position. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno alors, je te disais tout à l'heure à la place de la République euh, que tu as lu ce que j'ai écrit la semaine dernière. Oui. Mais à la place de la République, je te parlais d'un ex-collègue avec qui j'ai toujours été diamétralement opposé, notamment pour euh, non seulement mes idées politiques, mais euh, de la peine de mort. Je me suis même fait traiter euh, de complice d'assassin parce que j'étais contre, Bon, ben moi j'assume ma, ma complicité d'assassin. Bon, mais il a écrit un truc hier qui m'a alarmé. En, comparant, en faisant la comparaison entre Macron et Le Pen, à vrai dire, je n'aime aucun des deux. Mais j'ai quand même réfléchi, parce que quand il disait sur Macron, euh, il a fait le même discours que beaucoup de fillonistes qui ont perdu, amèrement. C'est-à-dire que Macron représentait l'oligarchie, ce qui équivaudrait à dire, dans oui. les années 20-30, qu'il représentait la finance, le, le, juifs, le, de... la finance oui, juive, exactement. et que Marine Le Pen, euh, elle ne pourrait gouverner qu'avec la droite, et même avec la droite, elle démissionnerait, comme elle l'avait promis. Mais, qui est, mais où a-t-on vu un gouvernement d'extrême droite démissionner Oui, nulle part. Ils sont tous arrivés voilà. par les urnes. Voilà, oui, voilà. Et, et c'est pour ça je réfléchis, je, je comprends Roger. Mon point de vue est cohérent, euh, oui. et tu et en je, as un autre, je, bien que tu voilà. Mais je suis obligé de me poser des questions. Oui. Et malheureusement, même parfois, je suis obligé d'être contre moi-même. Et c'est ça qui est pervers dans le système, voilà. c'est que justement, on, on contraint les gens à faire des choix qui ne sont pas leur choix, et, et, et c'est là où on arrive au piège. C'est-à-dire qu'effectivement, élection piège à, à con mais c'est condescendant de dire les cons. Moi, je pense pas que les gens soient cons. Les gens qui vont aller voter, je ne les, les traite pas de cons. Et je, mais même les gens qui ont voté pour Marine Le Pen, je ne les traite pas de cons. Non, mais pourquoi, contre, pourquoi Pourquoi, pourquoi parce, que, parce que le racisme, il se nourrit de quoi Il se nourrit de frustration. Il se nourrit de frustration. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe le, le, le, le patronat a fait en sorte, euh, avec l'augmentation de la productivité, on a besoin de moins en moins de bras pour fabriquer de plus en plus de richesses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, je dirais, au bord du chemin et qui vont euh, euh, en avoir une certaine frustration parce qu'ils vont avoir d'autres. Ils vont se dire « il est arrivé de l'étranger il y a peu, et lui, il est bien établi, il a une belle maison, une belle voiture ». « Ah, c'est putain d'étrangers voilà. !» mais, mais dans les années 20-30, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait des, beaucoup d'Allemands pauvres qui, qui adhéraient au, au, au, au parti fasciste, au, au, au parti nazi, parce qu'ils voyaient euh, un, un juif ou un étranger qui avait réussi par son travail. Donc il y avait une non, belle maison, qui qu avait, qu qu avait un magasin. Et donc ces gens-là, ils se proposaient pour reprendre les, les biens des juifs. Et... Il y a une explication, c'est-à-dire le, le, le racisme, le fascisme, le nazisme, ce n'est pas anodin, parce que déjà ça vient progressivement, c'est sournois et insidieux, c'est-à-dire que moi quand j'ai combattu Mélenchon par rapport à, à, aux paroles ignobles qu'il a eues par rapport aux travailleurs détachés, c'est que justement je voyais là le, le, la, la radicelle de la plante fasciste qui était en train de pousser, soi-disant, dans du terreau de gauche, et ça c'est grave. Moi, je, je reprends ma petite étiquette euh, de militant. Euh, moi, ce que je voulais dire, quand même, par rapport à, à ce, que tu, ce que tu dis, euh, j'ai un slogan qui est AQPLC et AQPLS. Qu'est-ce que ça veut dire À qui profite le crime et à qui profite la situation Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es, euh, malheureusement... Euh, victime de la, de la société, euh, euh, mais en, en réalité, on est victime de la mondialisation, victime du commerce, victime de, des profits. victimes de nous-mêmes On est victime parce qu'on est, on est euh, enfin, nous abrutit suffisamment pour euh, être des consommateurs, mais avant tout, on est des cons, on est des sceaux. Et on est des mateurs. Les mais bon, le consommateur... Il a euh, sa racine dans, euh, dans la... bah, je... chaque syllabe. Juste pour préciser, donc l'homme est mauvais, il faut l'encadrer. Soit, non, moi, soit par un mauvais. commissaire politique, soit, non, par faut un... soit par une racaille de profs, soit par une racaille d'éducateur. Je nomme pas des noms. Non, je nomme pas des noms. Je nomme des catégories sociales. Donc Comme l'homme est mauvais, donc il faut l'éduquer par des... par des gens qui s'occuperont d'eux. C'est ça non. le truc, quoi. Non, non. Mais je ne comprends, comprends pas pourquoi vous êtes contre le système. Non. Je suis non, non. d'accord je suis pas pour l'éduquer. Je suis pour qu'il soit suffisamment averti, qu'il ait suffisamment de prise de conscience pour qu'il puisse ouvrir des livres et comprendre par lui-même ce qu'il a à faire. Moi, je suis honnêtement, je suis profondément pour Kant, je suis profondément pour Jean-Jacques Rousseau. Tu cite des noms. Oui, aussi. je cite, je cite des noms et je suis. Vous êtes tous pour euh... citer des noms, quoi. Euh... Vous avez besoin de. Pourquoi tu as non, besoin de citer que... Jean-Jacques Rousseau Pourquoi même... tu cites Jean-Jacques Rousseau Parce que. Pourquoi, oui, euh... pourquoi, quand... pourquoi Mais même quand tu prends par exemple euh, Nietzsche, c'est pas. Euh... Ouais, alors pourquoi Nietzsche euh... Parce que Nietzsche. Est un bon parce que non, c'est pas ça. C'est que quand il, il parle de l'homme, ouais. l'homme, euh, comment dire, le surhomme, c'est pas le surhomme dans le sens que a pris Hitler. Euh, l'homme supérieur. Non, c'est pas du tout. C'est l'homme qui a justement, qui est tellement, euh, il a tellement de, enfin, il a le savoir su, suffisant c est, c est pour savoir. Où il faut se limiter. C'est-à-dire que lui, lui comme de, de toute façon, c'est comme Kant. Lui, il n'a pas besoin d'être ni soumis ni à l'Église ni à l'État. Il sait ce qu'il a à faire. Hein c'est comme Proudhon, c'est ni Dieu ni Maître, c'est tu as exactement euh, mais mais tu as as... le savoir mais pourquoi as besoin nécessaire. Mais ça, je ne comprends pas. Que tu penses ça, c'est ton droit. Mais pourquoi tu as besoin de nommer un J'ai besoin -ce de nommer que parce que <rire> Tu m'as parlé d'éducation. Attends, moi, et... des... des fois, je parle de d'encadrer les hommes. Tu m'as parlé de ça. Encadrer les hommes, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit comme ça, il faut que l'homme, il ait suffisamment de connaissances pour qu'il sache où il faut qu'il s'arrête. pour... Ces euh, euh, libertés s'arrêtent là où elles elle empiètent sur celles des autres. Voilà. Donc Merci Le problème, il est, euh, il est de ce côté-là. Maintenant, si on n'est pas capable de comprendre que, par exemple, en, en 40 ans, on a vidé la moitié des océans de, de poissons et que euh, l'homme, il est capable de vivre 80, euh, voire 90 ans, voire centenaires. Donc, on a quadruplé la population en 40 ans et on peut faire le pari qu'il y aura d'ici quelques décennies, des, des dizaines de millions de morts. Ce n'est pas le problème de Charmobile, ce n'est pas le problème du, du diesel où il y a 40 000 euh, morts prématurées. C'est quoi 40 000 morts prématurées à côté de, de dizaines de millions de morts qui vont mourir de faim Il y a un problème qui est... Euh, malheureusement, toutes les guerres réunies, les guerres d'aujourd'hui, toutes les guerres ré, ré, réunies, ça sera euh, des... Euh, un, un facteur multiplicateur par 10 minimum avec le réchauffement climatique et euh, le dérèglement climatique et ça, on devrait être en mesure de comprendre que euh, par exemple l'église qui interdit la capote euh, je suis désolé il faudrait un petit peu comprendre qu'il faut limiter les il faudrait un, un espèce une, une compréhension de l'homme par lui-même qu'il faut qu'ils se limitent en nombre de, de naissances. Il y a un cinquième intervenir par rapport à ça Par le fait. Par rapport au vote, ah oui. vote hein, des gens que, voilà, les monjons, moutons, on peut les appeler comme on veut. Donc, c'est euh, la grève des électeurs. Et pour bon, moi, c'est au hasard hein, que j'ai mis une page. Euh, Facebook qui s'appelle « Grève des électeurs et électrices ». Et voilà, le hasard fait bien les choses. En 1888, dans le journal Le Figaro, Octave Mirabeau, donc il a euh, nommé son, son, petit, son petit texte. Bon, il est très court, mais très, très significatif et très, très percutant pour moi. Donc, alors... Mirabeau qui disait en 1888, les moutons vont à l'abattoir. Ils ne disent rien, ils n'espèrent rien, mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bêtes que les bêtes, plus moutonniers que les moutons, l'électeur les nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Donc, c'est Octave Mirabeau, la grève des électeurs, Figaro, en 1988. Et c'est toujours d'actualité. Hein. On est en 2017. Mesdames et messieurs, monsieur Pierre, le docteur Pierre Méréjewski. Il, il, il disait que c'était Octave Mirbeau, c'est-à-dire qu'il se mettait à citer. Mais si, mais attends, j'ai franchement Pierre. <rire> non, c'était juste que c'est intéressant de cette idée non, surtout quand c'est pas... eux, Parce que c'est pas Mirabeau, c'est Mirbeau, Octave Mirbeau qui a écrit ce oui, texte. Octave Mirbeau. Non, Mir Mirbeau. Mirbeau, M-I-R-B-A-U. e a u voilà. voilà. Octave Mirbeau. Celui qui a écrit le journal d'une femme de chambre, entre autres. Voilà. Et votre de ce genre. C'est le contraire de Victor Hugo, quoi. Octave Mirbeau. — C'est le contraire mais ben c'est c'est Mirbeau. Mirbeau, Mirbeau. — Mais ça fait ouais. rien. C'est intéressant de citer des noms dans, qui sont pas. — Mirbeau », ça laisse une ouverture. — On a le droit oui. de faire ce qu'on veut, quand même. — Ah, mais on a le droit de faire, quoi, faire ce qu'on veut. — Ah non, mais on a le droit de faire ce qu'on veut. De, de, de le manière, problème... On, non, mais là, je veux vais voilà, pas dire. Oui, on a le droit de faire ce qu'on veut. Absolument. Je n'ai pas, pas à critiquer... — Je n'ai pas... Non, non, non. Je n'ai pas à critiquer les gens... Non, non, mais je te réponds. Je n'ai pas à critiquer... Qui que ce soit, les gens qui veulent citer dit non, qui les cite Bon, j'ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'en citerai pas. Le problème, c'est quand on, on me met dans un endroit où je suis... Ah, c'est pas très clair, oui, en fait... Euh... Moi, je mange qu'à m'en foutre. Vrai. <rire> non, mais t'as raison. C'est pas mon palais. Absolument. Si des gens citent des noms en présence, mais... ça ne me concerne pas. Oui. Eh, mais tu moi, veux... si je cite des noms, c'est pour essayer pour... bah, si citer. Moi, si je cite oui, des mais noms, c'est pour, jamais, pour hein. donner une, une ouais. chose qui est intéressante. C'est que... Euh, ça, ça te donne un cadre. C est, c est, c est, oui, c'est un cadre, dire, mais... Une juive, tu ouais. dis, euh, tiers, non, mais moi je ne vais pas employer euh, des, des problèmes non, ethniques, euh, raciaux ou quoi que ce soit. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est si tu... Oui. Si, attends, je vais, je vais, je vais. vais... Laisse-moi une seconde. Si je veux dire une chose qui est très intéressante, qui est très intéressante, c'est que si par exemple si je cite Jean-Jacques Rousseau, si je cite Kant, si je cite Nietzsche, c'est pas pour euh, comment dire. Euh, euh, moi, mon, mon objectif, c'est quand même pour dire qu'ils ont dit pratiquement tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent que l'homme par lui-même, ils prennent conscience qu'il doit s'élever. Oui, bon. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'élève, déjà. Parce que tu vois, tu te dis de t'amener beau, alors je vais agressif. Hein. Parce que c'est vrai, j'en ai ras -le -cul des dictateurs. Puisqu'on parle de nom, moi j'en ai des des Victor Hugo, des Jaurès et tous ces pinoufs. Tu vois, on va citer des noms. Vois, on va citer... Moi, je vais faire comme Roger, il a raison. Alors, on va citer des noms. On va y aller. Parce que les Jaurès, les Hugo et toutes ces tracailles qui veulent que l'humanité s'élève en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de répartition des richesses. Le Hugo, c'est quoi C'est Cosette, la pauvre Cosette. Cosette, mon cul, ma tête est malade. Hein voilà, en gros, c'est ça. Est -ce il a demandé les comptes de l'épicier Thénardier Il demande le compte d'exploitation. Il demande combien de gens travaillent. Non, il dit la pauvre Cosette. Mais la pauvre Cosette, parce que M. Thénardier est méchant. C'est pas M. Thénardier est méchant, c'est le capitalisme qui est méchant. Dans son bouquin, dans son torchon, Les Misérables, il n'y a pas écrit le compte d'exploitation des cosettes. Contrairement à État de puisque tu en parle, ou à Georges Darien. Alors tous ces gens-là, dont on nous abreuve, les Mélenchons, tous ces gens qui nous citent comme les phares de la culture française, comme par hasard, c'est que des gens qui ne demandent pas la répartition des richesses, qui demandent une malcharité, qui demandent qu'on file des crayons au sans-papier alors qu'on en a vraiment des crayons, et c'est des gens qui sont voilà. Ils se disent au-dessus, il faut élever les gens. Mais qui pour élever les gens Moi, je veux pas les élever. Les gens, on n'a pas besoin de les élever. Ils sont beaux naturellement. très bien. Et, et, tout, et toute personne qui veut m'élever prendra une tarte dans la gueule. Oh. Voilà. Parce que maintenant, il y en a marre de la non-violence. Roger a raison. J'ai été convaincu. Voilà. Donc j'ai réussi à, à le convaincre de ce que disait Gandhi. Il vaut mieux être violent que lâche. Bon, euh, Pierre, ah. tu m'as convaincu, je ne vais pas me prendre une tasse <rire> Donc je ne vais pas t'élever, je vais te mal élever. <rire> je vais te mal élever. Je vais te mal élever ou je vais te désélever, comme tu veux. Euh, moi, je veux, je veux qu'on laisse parler l'aluminium. On a du mal à à levé, euh, On est plutôt couché aujourd'hui. C'est conséreux l'aluminium. Alors, il, non, il est en train de s'isoler. Non, parce que c'est les radiations de Tchernobyl. Il est en train de nous montrer, oui, mais il est en train de montrer de le concierger. Avec le nucléaire, il faut bien comprendre que la production d'aluminium et consomme l'énergie d'un tiers de nos, de nos 58 réacteurs. C'est-à-dire que si on arrêtait de produire de l'aluminium métal à partir de l'amoxie... Vive l'âge de, de pierre. Non seulement il y aurait beaucoup moins de pollution, mais de plus, on pourrait fermer immédiatement un tiers des 58 réacteurs. C'est pour ça, souvent, il y a des abrutis qui me disent, Roger, si tu arrêtes le nucléaire, tu le remplaces par quoi Et je dis toujours, mais pourquoi veux-tu que je remplace le nucléaire Je ne veux pas remplacer le nucléaire. Je bien dirais qu'à la limite, veut. je suis comme Pierre Merachkovski C'est-à-dire, il ne veut pas citer, moi, je ne veux pas remplacer le nucléaire. On n'a pas remplacé le nucléaire, on a à l'arrêter du tout, du tout, du tout. Il faut que tu saches qu'après euh, 45 en Angleterre, il y a des études qui ont été financées par le, par le gouvernement anglais et payées en milliers de livres à des scientifiques, seulement on leur avait donné déjà le, la conclusion de l'étude. On leur avait dit vous allez étudier le solaire, vous allez étudier l'éolien, il faut que dans la conclusion de l'étude vous montrez bien que c'est le nucléaire qui est le plus rentable. Et donc, ils l'ont avoué, il y, a, il y a moins de dix ans, qu'ils avaient été payés. Et c'est comme ça que les, les Anglais se sont embringués. Il faut politique. bien comprendre que les gens qui, les qui que le nucléaire qui joue les indispensables aujourd'hui a, oui. a été ça, imposé imposé par les industriels, par le lobby militaro industriel, parce qu'aujourd'hui, une nation puissante militairement ne peut l'être que grâce à l'abomination nucléaire, point barre. Et donc l'aspiration des peuples doit être au bonheur et, et non pas à être le plus fort. Et la, la philosophie de « je veux être le plus fort » nous conduit au malheur. Et, et aujourd'hui c'est ça, on, on te montre des gens, on te dit « regarde, Macron à son âge, oh, il, est, il est déjà président ». C est, c est, et il s'esclave de tout ça. Mais c'est d'un grand malheur. C'est un grand malheur que cette personne qui est meilleure que qui que ce soit. Mais exactement, c'est cette philosophie de la performance, du meilleur. Les Jeux olympiques, parlons de Pierre de Coubertin, ce la salopard, ce, ce fumier de Pierre de Coubertin, c est, c est, cette philosophie d'être le meilleur, meilleur que l'autre. Moi, je vais te raconter un truc. Oui, les, chez, chez les Amérindiens... On prenait les enfants pour les éduquer, pour faire leur éducation, parce que, tu comprends, le petit indien, c'était une sous-merde, il, il, il était mauvais par nature, donc il fallait l'éduquer. Et donc on le prenait. Non seulement il se faisait violer par les pères jésuites, non seulement il se prenait des coups de bâton s'il parlait sa langue. Quoi Simplement s'il parlait sa langue. Mais en plus, quand on lui posait un problème, mathématique ou autre, qu'est-ce qu'ils faisaient les petits indiens Eh bien, dès qu'un jésuite posait un problème, ils se réunissaient, parce qu'ils disent... 10 cerveaux valent mieux qu'un seul. Et il se prenait des volets de coups de bâton parce qu'il devait penser comme on pense en Occident. Chacun sa table, en couvrant sa feuille pour que l'autre ne copie pas. Le, le travail collectif d'intelligence collective, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon. Mélenchon qui se présente comme leader et qui dit « Vous avez fait le plus grand du chemin parce que vous m'avez choisi comme leader ». À partir de là, la candidature insoumise était morte. Elle était morte. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et donc, moi, je ne veux pas amener les gens à penser ce que je pense. Mais j'ai le droit d'expliquer ce que je pense. Et quand on me fait disparaître, quand on me coupe la parole, et quand on... à moi ou à mes amis, comme à Robert Gray, parce que là, je ne vais... on ne va pas appeler Éric Pététin, qui s'est quand même mis en, en, face des, des, des, en, en face des engins de chantier sur un projet d'autoroute avec Muriel, sa fille adoptive, et son copain. Ils étaient trois, il y avait trois gendarmes. Ça, c'est du courage. Ça, ce sont d'authentiques résistants. Ce sont d'authentiques résistants parce qu'ils sont venus pour sauver des arbres. Ils sont venus pour sauver le bien commun. Voilà. Ils sont venus pour sauver... Ce qui, nous ce qui devrait nous appartenir à tous. Et ce qui est en train de nous être confisqué. Et le nucléaire, c'est quoi C'est une confiscation de la nature. Plus la nature est polluée, plus elle est privatisée. Toute pollution est privatisation sournoise. Et donc tous les mouvements environnementalistes qui te parlent de protéger la terre, c'est de la merde. C'est de la merde. La terre n'a pas besoin d'être protégée. L'homme, il est là depuis moins de 6 millions d'années en étant préhominien. En étant préhominien. En tant qu'homme, ça fait 2 millions d'années à peine. Non, eh bien, eh bien l'homme eh bien, eh bien, eh bien, n'a pas protégé la Terre, il a à la respectée. En, en moins de deux siècles, avec, en moins de deux siècles, avec les sociétés industrielles, l'homme a quasiment bousillé a créé la plus grande extinction d'espèces de tous les temps. Et ce n'est pas lié à un réchauffement climatique, c'est pas lié au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est conséquence de la, du fait qu'on a coupé les forêts, du fait qu'on pollue l'atmosphère, c'est une conséquence. Et en réalité, on vient d'apprendre par les scientifiques, climatique. on vient d'apprendre par les scientifiques très récemment que la plus grande extinction d'espèces, parce qu'aujourd'hui on vit la plus grande extinction d'espèces de tous les temps, mais l'autre plus grande extinction d'espèces qui était l'extinction d'espèces Permien-Trias, on croyait que c'était lié au fait que l'atmosphère la, s'était réchauffée, ben c'est faux. C'est lié à une toute petite ère glaciaire, parce que. Les périodes de réchauffement où il y a beaucoup de particules par million de CO2 dans l'atmosphère sont toujours des périodes d'explosion de biodiversité. Donc les pervers qui nous gouvernent, non seulement nous, nous, nous, nous véhiculent des, des mensonges qui n'ont aucun fondement scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait même la science à l'applaudimètre. Et, et ce mon choix d'aujourd'hui sera un non-choix à l'applaudimètre. Et il y en a marre de la société de l'applaudimètre. Et je suis d'accord avec Pierre, moi j'espère qu'un jour, il y, a, il y a des gens qui diront, ah, ils citeront Pierre Méhachkovski, ils seront dans l'erreur de le citer, parce qu'il fera mieux de parler de ses idées. Et par contre, ce que je peux te dire, c'est que si nous avons un avenir, si nous sommes vivants, si nous sommes vivants dans un million d'années, oui, il y a des gens qui parleront des idées de, de Pierre Méhachkovski obligatoirement. Parce que le seul moyen de survivre aujourd'hui, c'est de respecter l'environnement. C'est effectivement, au niveau démographique, d'avoir une moins grande pression. C'est effectivement, comme fait monsieur le plasticien, c'est de montrer... Plutôt, plutôt que de dire, parce que là, il est en train de nous montrer. Il, son discours, il est là, il est dans ses mains, avec sa paire de ciseaux, avec son aluminium. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça va être un masque, est-ce qu'il va nous regarder à travers l'aluminium, j'en sais rien. C'est je, je, moi qui vais mettre des mots sur ce qu'il qu fait. Mais l'important, c'est ce qu'il fait. L'important, c'est de faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent à nous, ils disent, nous allons faire à votre place. Ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Eh bien, non, l'art, l'art, c'est nous. S'il y a un art, c'est qu'il est vivant, c'est parce qu'il y a des gens comme ce monsieur qui ont découpé l'aluminium, qui ont remis dans le Et voilà, il est quelque chose de nouveau. il est beau. Voilà. Et après, le discours, il est là aussi, pour se ridicule. Et donc, il faut dire beaucoup de bêtises pour finir par dire quelque chose d'intelligent. Par contre, lorsque l'on fait, eh bien, on fait toujours bien. Parce qu'on prend notre destin en main. Et donc, c'est un acte, l'acte artistique et réellement démocratique. Parce que l'art, il n'y a d'art que d'art populaire. Parce que l'art, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans les musées. L'art, c'est quelque chose qui existe dans la rue, ou sinon il n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est ça. On veut faire une France des musées. On veut faire une France des citations. On veut, on veut faire une France morte. Parce que l'esprit est mort. Et si on tue l'esprit, eh bien, il n'y a plus rien de vivant. Et donc je suis d'accord avec Pierre. On doit être dans le vivant. Et le vivant, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. C'est pas peur, c'est de l'art. C'est pas demain, c'est pas demain, brasse gratis, c'est pas demain. Et c'est pour ça, c'est pour ça, il ne dépend que de nous. Le changement, le vrai changement ne dépend que de nous. C'est de l'art, mais il ne faut rien. Et si c'est de nombreux à être dans le refus, eh bien, les autres disparaîtront. Parce que comme l'a dit Pierre la semaine dernière, ces gens-là n'existent pas. Macron n'existe pas, Marine Le Pen n'existe pas, ces ce gens-là n'existent pas, ce sont les médias qui les font exister. Et à partir du moment où vous savez que Marine Le Pen n'existe pas, où vous savez que Emmanuel Macron n'existe pas, a... eh bien vous avez récupéré votre pouvoir, vous n'avez pas besoin de voter pour un charlot qui dit « je vais vous rendre le pouvoir ». C'est complètement absurde, le pouvoir on l'a là, le pouvoir il est ici, c'est cette boule posée dans le verre, c'est ce monsieur qui photographie. Regardez, le pouvoir, filme le pouvoir, il est là. Ce monsieur a le pouvoir, il n'est pas en train de le réclamer, il ne va pas les mettre un bulletin de vote, il est, il est dans le pouvoir, il est le pouvoir, il est l'artiste, il montre, il montre. Et bien, comme disait mes amis, on va leur montrer voir à tout cela. Voilà, on va leur montrer voir, et ils vont voir ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire que, effectivement, on va faire, on va faire, et en faisant, et bien obligatoirement, on va défaire tout ce qu'il veut nous imposer. De toute façon, le nucléaire va s'arrêter. Le nucléaire va se l'arrêter, pourquoi Parce que ça va être comme au Japon. Il y a eu la catastrophe, et quelques mois après, les 54 réacteurs nucléaires du Japon étaient éteints. Aujourd'hui, péniblement, le lobby nucléaire en a rallumé un ou deux. Et à chaque fois, il y a une opposition des gens qui disent « arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça ». Eh bien, en France, ce sera la même chose. On va se taper une big catastrophe. Hein Allez, parions, parions que ce sera le l'EPR de Flamanville. Hein comme ça, les vents, les vents pousseront ça vers la perfide Albion. Hein il Mais il va exploser, c'est pas qu'il qu marchera jamais, il va exploser, il va exploser parce que c'est la condition pour pouvoir fermer Fessenheim, c'est la condition pour faire en sorte que en France, les français prennent conscience qu'ils sont assis sur 58 bombes, barre tout le reste c'est du blabla, c'est pas Roger Nimo qui va arrêter le nucléaire, c'est la putain de catastrophe qui va tomber, voilà mais est on est déjà dans le goulag maintenant, on, moi j'attends le crime vivement le crime, vivement l'explosion d'un réacteur qui va en faire péter plusieurs oui vivement, oui c'est terrible ce que je dis mais c'est la réalité, parce que les autres ils vont pas boucher leur cul, on a des industriels qui sont junkie à, à l'énergie électrique nucléaire, on a toute notre industrie qui a été fondée sur un système qui est pervers et mortifère et donc, laissons ça me concerne pas que ce soit Macron ou Marine qui soit là quand le réacteur va péter. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Yulanta, bah, c'est pareil. Ils veulent avoir la liste, peut-être. Mais Yulanta, euh, c'est pareil, là. Non, non, non, parce que Yulanta. Ils ont des intérêts. ULTA, il, ULTA, Mesdames et messieurs, Marc ULTA. va parler. Avec, ces gens, avec les gens de la CGT, ils vont s'occuper de tout, tout ça. Le père ah, notre ami Patrice, salut, nous avons un nouveau visiteur. Salut, a et bienvenue. bienvenue. Tu arrives à la fin, mais tu vas pouvoir t'exprimer. Tu vas pas à voir le mot de la fin. Allez, le coup, coup. Coup. Le voilà, mot de la fin. dernier arrivé, premier servi. Alors, l'heure est grave, parce qu'il oh, y a une sorte de banalisation du mal qui s'opère autour oh, de l'éternel. Et que Mélenchon a du bon, mais il a aussi du mauvais qui permet cette banalisation, et que sur la Syrie, je trouve que c'est lamentable qu'ils n'aient pas compte de l'existence d'un peuple syrien. Sur l'écologie et sur le réveil citoyen, c'est formidable. On a du mal avec les Syriens. Oui, et donc je trouve que peut-être la chance de la société civile, c'est de faire nombre en vue des législatives, et de ne pas se lier à des partis politiques, mais d'essayer de compter nos forces pour peser sur le... Ah oh, bonjour, tu vas bien Oui Et alors le panneau Mais tu es adorable, mais continue ton, ton, ton propos qui est fort passionnant ah. Et je pense qu'il y a une aube qui se profile, nouvelle, et que c'est à nous tous ensemble de la de lui donner une belle couleur. Voilà. Eh bien... mais, mais attention avec l'aube nouvelle pourquoi — Pourquoi C'est une référence... — Parce qu'en qui... Grèce... Qu — qu Ah non, non, c'est pas le... — Ah pardon, excuse-moi, excuse-moi. — Moi, je parle de... du soleil qui se lève chaque matin et qui fait oui, qu'on se croit capable de... Ouais, c'est terminé un bouquin, ça s'appelle « Le pouvoir de l'eau ».— Tu sais, j'ai ah, un très ça, mauvais ça, esprit, oui. c'est pour ça. Euh... — Un mauvais esprit, c'est quoi ?— Non, un esprit mal tourné. — Je vais laisser la parole, la dernière à parole à, à, à notre ami plasticien. Tu veux laisse les euh, donc Il y, aura y, a plus temps terminé, a y a un temps il y a un temps là ou pas Normalement on fait une heure et à 21h30 et on coupe parce qu'après moi je dois courir dans ma ah, banlieue. Bon, voilà. euh, donc euh, moi, oui, ce que tu disais sur le, le pouvoir, euh, ouais. de, le, le, le, ce qui se passe aujourd'hui c'est que non. le citoyen non. est déshabillé du, de tout pouvoir. Et donc euh, c'est vrai aussi que les artistes, et entre autres ce qu'on fabrique c'est bien, bien, bien de fabriquer du pouvoir. Mais alors, il euh, y a quand même un truc, c'est que moi, je discute de ça depuis pas de mal de temps avec Mirage et quelques autres. C'est-à-dire que nous, nous, nous sommes en, en conflit avec des structures, mais nous ne sommes pas en mesure de définir une structure d'avenir. C'est-à-dire que la, les, le Nikon que tu as dans les mains, le, le, le, les portables qui, qui nous fabriquent des images, ce sont des usines sur la planète qui fabriquent ça. Donc euh, nous, euh, comment, comment on communiquera le jour où on n'aura plus ça on, on, va, on va revenir au, au télégramme euh, par, euh, euh, par caillou, quoi. Et donc, euh, tout ça, c'est pas résolu. Et que savez, les, les... Moi, je faisais des scopitons, c'est-à-dire que j'ai fait du cinéma d'animation sans caméra, avec des feuilles de papier. Euh, on euh, est d'accord, euh, moi non, aussi mais je fais, je, de, si tu veux, euh, on, peut on peut trouver des, des exemples, mais euh, alors l'heure qu'il est, je ne vois pas, je n'en vois, vois pas assez. Alors, il n'y en a pas assez, je suis d'accord avec toi qu'il n'y en a pas assez, mais il y en a. C'est-à-dire que, ce que ce que font des gens comme Eric Pététain, de, justement d'empêcher que l'on bétonne euh, des hectares, parce qu'il ne faut pas oublier que... Euh, par seconde, je crois que c'est un, un, un jardin de, de 29 mètres carrés qui est, qui est bétonné en France. Et donc, il y a le BRGM qui étudie ça. Et à l'automne, dès qu'il y a les grandes pluies, on pleure. Il y a des gens leur maison est emportée, il y a des morts, et, et en fin de compte, ces gens-là ont, ont écouté des politiques, ils ont construit leur maison sur des zones inondables, qui normalement étaient des zones humides, et on a créé des autoroutes, on a créé tout plein de trucs qui fait que l'eau glisse, c'est-à-dire elle est à couche de latence, et en fin de compte, c'est nos sociétés qui créent les inondations, c'est nos sociétés qui créent ces conséquences, ouais. et donc aujourd'hui, au lieu au lieu, au lieu de dire... Au lieu de dire on génère du mal, parce que à chaque fois qu'on génère du profit, justement, on génère du mal. On, on, on, le, le profit se paye par la destruction de, de l'espace naturel et, je dirais, de la richesse commune. Moi, un jour, j'étais en vélo avec mes enfants, dans l'Essonne, et je, je leur montre la, la, la rivière et je dis, avec mes frangins, on se baignait là. Les gamins, ils, ils, ils fait dans cet égout. Mais pourquoi tu as nommé l'Essonne Eh et, et bien, parce que, bah, parce que <rire> alors, j'aurais dû dire, j aurais, j aurais, j aurais dû dire la Velvette. De de mais sauf que, moi, ce que je dis, c'est que, quand j'étais enfant, il y avait des herbiers au fond on voyait passer des brochets, tu euh, des on, voyait, on voyait les têtards. on allait pour les tétards, c'était marrant tout ça, il y avait les grenouilles, les trucs. Et là effectivement, il n'y avait plus d'herbier au fond, il n'y avait que de la vase, tout était mort, tu ne voyais pas un poisson. Et ça c'est quoi C'est l'agriculture, c'est l'agrochimie, c'est l'agrochimie, c'est tout ce qu'on bouffe, c'est quand on va s'acheter le paquet de gâteaux suremballés. Alors je suis d'accord avec toi, moi j'ai la chance d'avoir quelques mètres carrés, je fais pousser des légumes, c'est ça qu'il faut faire, ça aussi c'est de l'art, de, de, de revenir à, à faire ce que nous, nous pouvons faire et de ne plus déléguer à la société le fait de nous fournir de l'énergie, de l'eau, ou à manger. J'ai incité un autre. il faut quand même dire qu'à y du il y a l'artichaut, mais là oui. c'est interne, oui. il fait beaucoup de, ah. de choses. Ah. Oui, ben bien sûr. Tu vois, ceux qui sont de vous peuvent témoigner que l'artichaut fait beaucoup de, de choses. Oui, c'est vrai, ah, c'est Daniel. Oui, non, c'est l'artichaut, c'est Daniel. C'est Daniel, l'artichaut. C'est Daniel C'est Daniel, c'est Daniel. Non, non, c'est pas Daniel il ouais, Marcel la Robert Oui, la la alors, moi, Marcel, oui. de Daniel. regardé Marcel. juste une idée toute simple qui vient d'Inde. Ouais. J'ai vu ça il y a deux mois. Un type s'est dit les, le plastique, on va on le corps à la César, hein, on n'a pas le titre. Non, mais tu peux, ah, faut, pas moi, te pas te te nommer, faut pas le Non, ah, non, non, mais moi je n'ai pas imposé mon point de vue. Moi je pense que c'est un crime de nommer les gens, mais je n'ai pas à l'imposer aux autres. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne veux pas nommer les gens. Et ceux qui veulent nommer On va taper tous Marcel. Moi je m'appelle Marcel. En fait, on tous Donc ce monsieur, devant la tragédie du ça plastique, joli, a eu l'idée de faire... Marcel. Ouais. Non, c'est moi. C'est vrai qu'il ah. comme un Marcel. Il a, euh, un... il a eu l'idée de comprimer à la César le plastique en faire des briques. Avec les briques, il fait des maisons oui. qui résistent aux inondations. Avec quel intérêt euh, Aucun, ça ah, sauve bien, des vies, c'est oui, tout. Oui, voilà. d'accord. On est d'accord. Sur les maisons en zone humide, il y a des architectes qui fabriquent des maisons sur des caissons. Qui fait, et donc tu as, as des rails sur le côté de la maison, et la maison se flotte quand il y a une inondation. Et donc il y, y a des solutions au niveau de l'architecture, et puis aussi vivre vivre sur l'eau, vivre dans des zones humides, comme, comme les Indiens séminoles, qui sont les seuls à n'avoir jamais de signer le traité de paix avec les vignobles colons des États-Unis d'Amérique. Euh, ils avaient envoyé 1700 soldats pour éliminer les séminoles dans les Everglades, aucun soldat n'est sorti des Everglades. Aucun. Il n'en est sorti aucun. Et il n'y a eu aucun film de fait aux États-Unis sur cet épisode parce que les séminoles n'ont jamais signé de traité. Les, les séminoles. sont toujours officiellement en guerre contre les colons des États-Unis d'Amérique. C'est la seule tribu qui est encore officiellement en guerre qui n'a jamais signé un traité. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter là parce qu'après... Mot on... de la fin. Euh, mot, mot, de, mot de la fin, je veux le laisser à Pierre. non, non. non. Si, si, parce que c'est comme ça, c'est ta punition. Mais pourquoi je. Parce que non, je veux te punir. Je redis calmement, je ne veux pas nommer les gens, c'est mon problème. Maintenant, ceux qui veulent nommer les gens, je m'en fiche. Hein. Qui a été... oui. Simplement, moi, je ne. Les personnes qui insistent pour que je nomme des gens, je ne le ferai pas. Voilà, et eh bien, voilà. tu, tu échapperas Même... à être nommé, mais tu n'échapperas pas à la renommée. Mais je m'en fous de ça. De toute façon, je, je... Ah. Tu veux arrêter, oui Oui, on, on coupe, c'est la fin, c'est la fin. Et puis, à...